Nous sommes le dimanche 20 février, j'espère que vous avez passé un bon week-end Je voudrais faire un petit retour sur les élections, notamment le point sur les candidats Alors ceux que l'on connaît déjà et ceux qui ont abandonné Donc on va parler de, de Florian Philippot et puis de Mr Z, hein, Eric Zemmour Qui n'a pas tous ses parrainages, donc on va déjà commencer par lui et on va regarder justement s'il si, euh, bah, si pourrait avoir ces fameux 500 parrainages. Voilà. Ça a l'air d'être assez intéressant cette campagne présidentielle parce que euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un manque de candidats. Donc, n'allons enfin bon, pas trop vite. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, Eric Zemmour aura-t-il les 500 parrainages nécessaires pour être candidat, sachant que il faut que ce soit euh, clôturé euh, début mars, hein, le 4 ou 5 mars, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et donc il en a, euh, je crois, 291. Enfin bon, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors, aura-t-il ses parrainages Ok. Bon bah ça c'est lui, oh. roi de trèfle, valet de cœur. Bon le valet de cœur, il n'est pas très actif. Hein. Ça montre éventuellement que c'est un homme qui a un idéal. Bon, on y croit ou pas, enfin bon. Mais sinon, euh, pas, ça donne pas la réponse. Hein. Alors, aura-t-il ses 500 parrainages ben, Il n'est pas si sûr que ça de lui, hein, quand même. Ah, il ressort en roi de pique ici. Il y a quand même une aide. Alors, il y a une aide, OK. Il y a une aide parce qu'il y a quand même des gens qui euh, peuvent lui apporter un soutien euh, du fait d'intérêts communs. Il y a quand même une incertitude. Il y a un doute. Bon. On va regarder. Donc là, j'ai pas la réponse. Disons, il y en a qui vont encore lui apporter euh, leur soutien. Ça veut dire qu'il va pas s'arrêter à 291. Ça déjà c'est sûr. Bon. Donc, il va encore en, en, en rassembler, enfin, en obtenir encore. Mais, est-ce qu'il va avoir les 500 Ouh Ça risque d'être difficile, hein Ça risque d'être difficile pour vraiment consolider sa position, hein Ben, écoutez, moi, je pense qu'il euh, va être bloqué, hein Hmm, il va être bloqué. Confirmation. Ouais, ben pour l'instant, moi, je ne vois pas les obtenir. On va essayer de poser la question avec un autre jeu. Pour voir si on arrive à avoir la même chose. Hein. Mais bon, moi, j'ai pas l'impression. Hein. En tout cas, le, le jeu du 32 me dit non. Non. Il va lui manquer euh, des parrainages. On va demander avec le Béline. Pour être sûr, hein. Alors, Eric Zemmour aura-t-il ses 500 parrainages avant donc début mars Donc il doit lui rester, euh, euh, bah, puisque février a 28 jours, n'est-ce pas Deux semaines hein, à peu près, hein deux semaines à peine. Donc c'est pas beaucoup quand même, hein, parce que là euh, il est à 291, donc euh, il en manque quand même plus de 200. Alors, aura-t-il ses parrainages Voilà, il va falloir qu'ils se battent pour faire l'union. On hein, l'a ici. Ok. Donc, pas facile, pas facile. Alors, je, je, je rappelle que je ne suis pas pro-zemmour ou contre zemmour. En fait, je m'en fiche complètement. <rire> voilà, vous avez donc ma, ma, ma façon de penser, enfin ma, comment dire, mon opinion franche et euh, voilà, et sincère. Hein, bon. Alors, ruine. Ben, stérilité, pour l'instant, c'est pas bon, hein. Ah, il y a quand même la destinée et il y a un départ. Ben, ça voudrait dire éventuellement euh, qu'ils partent, hein. Donc, euh, c'est pas une... Cette carte-là avec ces deux-là, ça voudrait dire qu'en fait, ils pourraient dégager, hein. De, la... De la course à l'Elysée. Bon, ça commence à être intéressant, cette histoire. On va reposer la question, donc. Alors il y a sagesse. Ah, vous voyez, le, le Béline par contre il change, lui. Sagesse et bonheur. Alors, un peu contradictoire, hein, du coup. Qui va obtenir ses. ses est-ce qu'il va les obtenir en retard finalement Ou est-ce qu'on va rallonger un délai pour lui permettre de les obtenir Enfin bon, pour une raison ou pour une autre. C'est curieux quand même. Ouais, non, écoutez, non. Hein. C'est comme si en fait c'était bien parti, puis finalement, non. Hein. Infortune. Il est vraiment obligé d'aller demander. Hein. Mais euh, c'est bizarre. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression. Ouais, Il y, y a quelque chose qui bloque. Hein. Voilà, vol, perte. Ouais, non. Bah ben non. Hein. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai sagesse, bonheur ici. C'est bizarre. D'ailleurs, on va, on va demander pourquoi j'ai ça. Parce que sagesse, bon bah ben, oui. Mais... Euh... Peut-être qu'il y en a qui s'en réjouissent, peut-être. Hein ah ouais. Ok, il bah, y a une femme qui va en profiter. Hein ok, je comprends maintenant pourquoi quand même dit sagesse-bonheur. C'est qu'il y en a une qui va se réjouir qu'il n'ait qu pas ses parrainages. Bon. Donc, M. Zemmour, je ne pense pas qu'il aura ses parrainages. Et M. Philippot. Alors, on va regarder un peu pourquoi... Enfin euh, bon, pourquoi, pourquoi il a abandonné sa candidature. Alors, je dis... Ah bon, enfin... Oui, c'est vrai qu'il a... Il a, expliqué, il a expliqué, oui, euh, qu'il ne croyait pas à la politique, etc. etc. mais euh, ce n'est pas nouveau tout ça. Euh, C'est un peu curieux quand même, hein, ce revirement. Ça fait depuis euh, un an et demi qu'il se bat, qu'il rassemble les gens, qu'il fait des manifestations. Il s'est porté candidat. Et là, bon, il n'a eu qu'un parrainage, mais bon... Euh, c'est... Comment dire C'était couru d'avance, quoi. On sait que les mères, etc., sont achetées et corrompues. Donc, ça me paraît bizarre, quand même. Ça me paraît bizarre. Bon, on va essayer de creuser le sujet. Alors, euh, je vais vous prendre le... Je vais vous prendre le jeu de haut, le, ou le résilio, je sais pas. Je, je crois que je vais prendre le résilio aujourd'hui. Allez, je me décide un peu. Il faut que je réfléchisse juste avec moi-même, voilà. Alors, euh, on va déjà poser les questions. Questions précises, réponses précises est-ce que Florian Philippot a vraiment abandonné parce qu'il n'avait pas suffisamment de parrainage Enfin, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est la seule raison On va demander plutôt. Hein On va voir un petit peu ce qu'il se... qui peut nous dire. Alors. Bon, apparemment, quand même. Hein. Une bouée à la mer. Ah, ça pourrait être quand même vrai hein, que ce soit... Mais alors, ce serait avoir fait preuve un petit peu de naïveté. Mais enfin bon, apparemment, le jeu me dit ça. On va... Donc, on va essayer d'éclaircir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet abandon Le problème, c'est qu'il y a plein, plein de gens qui sont déçus, quoi. Alors... Bon, là, c'est bien l'occasion manquée. Hein. Il court après le camion et le camion ne s'arrête pas. Donc, c'est ça. Là, on peut dire qu'il a couru après ses parrainages et qu'il ne les a pas obtenus. Hein. On peut y voir les mairies, par exemple, ici. La volonté, justement, de changer les choses. D'avoir, euh, ben justement, essayé de, de, de rallier un peu euh, les parrainages ici. En faisant des demandes. Et finalement, l'occasion qui lui échappe. Ouais, apparemment, ce serait ça. Mais je dis, est-ce que c'est pas faire un peu preuve de naïveté, parce que il est quand même dans la politique, donc il sait un peu comment ça fonctionne, tout ça. Ça m'embête un peu quand même. Parce que là, il a déçu beaucoup de gens. Bon. Donc, alors, apparemment, oui. Ce serait vraiment parce qu'il n'aurait pas eu ses parrainages. Mais euh, donc, ici, ça me montre quand même qu'il avait vraiment, vraiment envie de faire pousser des choses. Hein positive, c'est vrai. C'est vrai que j'avais un petit peu pensé que ça pouvait être un petit peu euh, une intrigue, une machination pour une raison ou pour une autre hein, qui pouvait se cacher quelque chose derrière cette décision, mais apparemment apparemment non. Apparemment, non. Alors, on va nous poser la question. Est-ce que Florian Philippot était vraiment sincère avec cette histoire de, justement, de vouloir faire repousser un petit peu des choses positives ici Ouais. Apparemment, oui, je, je, vois, je le vois mécontent, hein. Oui, oui, je le vois mécontent parce qu'il n'a pas su se faire entendre. Ça, c'est lui, hein ici la carte effectivement effectivement il est pas content bon euh, alors du coup euh, alors on viendra sur Philippot après du coup on n'a plus beaucoup de candidats hein. on a ceux qu'on qu veut pas donc <rire> c'est bien embêtant cette histoire enfin bon personnellement moi je, je saurais pas pour qui voter franchement euh, là euh, là on va être embêté alors euh, bah, on va regarder on va regarder qui c'est euh, qui va rester. Alors du coup, euh, ça risque d'arranger euh, le fameux Caligula. Moi, j'avais dit qu'il ne se présenterait pas quand même. Mais s'il si voit que le chemin est libre, il pourrait changer d'avis pour notre plus grand des C'est très curieux tout ça. C'est très, très curieux. En fait, j'avais dit deux choses. J'avais dit soit il ne se représente pas. Soit il se présente, mais il ne sera pas élu. Bon. Et si ça se trouve, si jamais il devait se représenter, et ce serait pour laisser la place à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un que l'on ne veut pas. Donc, et eh ben, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même parti pour une absence de candidat et ça va mal se passer. Alors, on va voir qu'est-ce qui va rester en jeu. Ouais, alors déjà il y a une femme qui va euh, intervenir, mais c'est pas une femme positive, hein, vous avez vu, il y a le valet de pique. Alors, qui allons-nous avoir parmi les candidats alors, Du coup, j'ai plus trop la liste en tête des personnes qui ont le parrainage, mais on va regarder. Alors, il y a un roi de pique ici, il y a un huit de cœur, il y a un as de trèfle, et il y a une dame de cœur. Donc il y a une femme blonde, c'est sûr il y a un homme donc on va se retrouver un homme contre une femme apparemment bon et finalement la victoire elle serait plutôt par là on va remettre une carte sur l'homme et sur la femme On va en remettre encore une pour l'instant, ça ne me donne pas la davantage de détails. Ouais. Alors il y en a une quand même qui n'arriverait pas à s'imposer. Si jamais, si jamais Caligula se représente et gagne, je vous dis pas. La catastrophe et surtout, surtout, le soulèvement à venir. Parce que là, les gens ne l'accepteront pas. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que... Euh, moi, j'avais vu dans le, le tirage précédent, hein, j'avais parlé d'un appel à l'abstention. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait le hamac, peut-être que ça vous parle plus. J'avais dit que euh, vous aviez l'impression qu'il y aurait un appel à l'abstention. Parce qu'il y aura un candidat, euh, vous vous souvenez il euh, y avait un candidat, justement, euh, alors j'avais dit qu'il y avait un candidat, justement, qui serait mis à l'écart. Alors, j'avais plutôt parlé, en fait, de, de calomnie. Euh, mais si ça se trouve, c'est simplement l'absence de parrainage que j'ai sorti. Et du coup, euh, donc, ça pourrait bien être, euh, bah, par exemple, les peaux, quoi. Hein, je, je vois pas trop de qui ça peut être d'autre. Hein, donc, euh, bon, voilà, quoi. C'était le plus sympa, euh, qu'on soit pour ou contre, mais enfin, bon, euh, euh, moi, ces idées, j'avoue qu'elles euh, elles sont correctes. Hein, voilà. Après, on peut discuter politique, si vous voulez, mais bon, euh, en tout cas, <coughs> pardon, c'est le seul qui se soit vraiment, euh, comment dire, opposé aux, aux contraintes sanitaires euh, depuis, euh, bah, depuis deux ans, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il risque d'y avoir pas mal d'abstention. D'ailleurs, on va demander... Et que ça risque de poser problème. Alors, les plus au courant d'entre vous, enfin les plus informés d'entre vous, pourront toujours me dire s'il faut un pourcentage minimum de participation aux élections pour que celle-ci soit valide, parce que quand même, si personne ne va voter, <rire> il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit élu avec 1% de, de, voilà, des personnes appelées à voter. Ce n'est pas possible, hein. Là, il y aura quelque chose. Bon, on va demander, alors, est-ce qu'on va avoir un problème, justement, en relation avec l'absence d'abstention, enfin, l'absence de, de vote, ou plutôt un, for un fort taux d'abstention Donc, en d'autres mots, aurons-nous aurons beaucoup d'abstention Voilà, on va regarder. Alors, il y a toujours une femme, là, qui apparaît. Alors, ce n'est pas la réponse à la question, hein mais ça un peu montrer simplement que... Euh, alors, c'est soit une femme, soit, en fait, euh, le fait qu'il euh, y ait quand même un souci. Ouais, il y a quelque, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Alors, allons-nous avoir un fort taux d'abstention Ouais, ouais, oh là là là là. Bon, bah oui, oui, vous l'avez ici. Effectivement, 10 de cœur, c'est la foule. Hein. Là, c'est... Euh, bah, normalement, c'est un petit peu les, les gens... Qui avaient, euh, en fait qui, qui, sont, qui, qui sont un petit peu déterminés à voter, mais là il y a une, déce une déception très nette, et là il y a nettement euh, l'envie de ne pas aller voter, quoi, c'est sûr. Bon, confirmation, ouais, alors toujours cette femme de pique. Alors il y a comme une femme en course, hein. Elle sera, elle sera quand même assez seule, d'ailleurs, cette femme-là. Il y aura une femme qui sera vraiment euh, très isolée. Je vous dis, ça va provoquer du retard. ou Il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage. Si ça se trouve, euh, on va poser la question. Tiens, on va, on va se, Je vais dire si ça se trouve, Caligula ne va même pas se représenter. Et Mais pourtant, j'avais sorti un homme, donc j'en aurais éventuellement encore un autre. Jean Mélenchon, par exemple. Hein. On va demander. Est-ce que Caligula va se représenter ça, ça fait longtemps que je pas reposé la question. <rire> voilà. Alors, est-ce que Caligula va se représenter Il hésite encore. Hein. Il est il est vraiment dans l'hésitation. Bon, bah, si lui, c'est pas, moi, je ne vais pas savoir. Hein. Alors, en plus, il n'a plus beaucoup de temps pour se, décide, de se décider, quand même. Je ne sais pas ce qu'il attend. C'est très curieux. Bon, alors. Ouais, ouais. C'est vraiment bizarre. J'ai toujours la sensation qu'il veut laisser la place à une femme. Hein. Donc, vous voyez tout à l'heure ce, ce roi de pique que j'ai sorti. Si ça se trouve, c'est pas lui, hein. Ça se trouve, c'est euh, Mélenchon, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a euh, ces parrainages du coup. Euh, bah, J'en sais rien. Il n'y en a pas tellement, hein Mais c'est vraiment bizarre. C'est comme si quand même il pensait à partir encore une fois pour laisser la place à une autre femme. Ouais, vous voyez encore le set de pique. Voilà, il, il, il pense à laisser la place à une autre femme, et ce serait plutôt une femme blonde. Donc, on aurait qui, alors Ben, on aurait personne. Parce que euh, si c'est Mélenchon contre Pécresse, euh, bonjour, hein Bonjour, la cata Ok, donc on est mal parti. Alors, on va quand même regarder si on peut avoir d'autres indications sur ces fameuses élections. Alors, j'aimerais avoir quelques indications sur le déroulement des élections 2022. Donc là, il y a effectivement quelqu'un qui attend l'opportunité euh, bon bah, d'y aller. quoi. Et là, il y en a un autre, c'est le roi. Donc je pense que c'est euh, Caligula. Et il y a une espèce de dragon là. Donc pour moi, il, euh, je pense qu'on lui a demandé de laisser la place. Mais bon, après, euh, voilà, c'est mon opinion. Hein. Donc on va voir un petit peu. Donc les élections, si on parle des cartes, enfin des cartes, oui, des indications sur les cartes. Ça un peu comment ça va se passer. Alors, on a ouais un appel. ouais alors le, la, la, la baguette de sourcé c'est vraiment quand on cherche. Hein. Et un appel euh, quand on cherche alors quand on cherche les absents donc ce qui n'est pas là donc les gens. Et là il y a bien un, un bateau qui est au port donc qui bouge pas. Alors la comète ça c'est intéressant on va aller explorer ça la comète ou l'étoile filante enfin bon. C'est assez curieux. Ou alors ils vont nous sortir encore un candidat du chapeau en dernier moment. Mais... Euh, hmm. Le Minotaur, le Scarabée. Et le sacrifice. Aïe, aïe, aïe, aïe. On a des cartes qui sont fortes quand même. Hein. Alors, ici... Ça fait penser à trois personnes. Bon, intuitivement, hein. Trois personnes. Bon. Ici, il y a quand même le danger. C'est-à-dire que, quels que, so quel que soient euh, les, les candidats... Euh, enfin, les... les le faible nombre de candidats qu'on aura de toute façon c'est pas bon et ici vous voyez on a bien les questions de sacrifice alors ça c'est pas bon et là alors le scarabée c'est alors normalement c'est plutôt un signe de protection donc on va remettre une carte ici parce que là, on risque vraiment d'avoir, hein, encore une fois, euh, des personnes qui sont les plus mauvaises les unes que les autres. Donc on va essayer de voir quand même si il y a quelqu'un qui va être élu et ce qui va se passer par la suite. Mais à mon avis, si c'est vraiment ça, s'ils vont vraiment élire, enfin si.. si, si plus exactement, s'il y a vraiment une personne qui va être élue avec un nombre ridicule de voix, je peux vous dire que ça ne va, va pas bien se passer. Alors, les sorcières qui volent au-dessus de la tête de, de quelqu'un, ici, la pleine lune. Donc là, c'est encore un danger. Je me, demande, je me demande si... Attendez, on va recouvrir. Ouais, ouais, ouais, ok. Oh là là. Je me demande quand même... S'il va pas y avoir un problème d'agression quand même. C'est très curieux. J'ai quelqu'un qui risque de se faire agresser ici. Il y a quelqu'un qui est en danger. Et là, on voit encore qu'il y a des bagarres. Là aussi. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais je, moi j'ai l'impression qu'on va avoir, euh, par rapport aux candidats, il risque d'en avoir un ou une qui risque d'avoir un problème. Il y a un danger sur un des trois candidats. Et là aussi. Vous voyez, les loups qui se bagarrent, hein, qui se bagarrent entre eux avoir euh, voilà euh, pour avoir la place bon par contre ici c'est quand même beaucoup plus positif excusez moi j'étais interrompre quelque chose qui faisait du bruit voilà par contre ici on a quelque chose de plus positif alors je me demande ici si alors c'est vrai que j'avais parlé à un appel mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un appel, justement, pour un changement ici Parce que cette carte-là, elle, euh... elle est très emblématique, très symbolique de protection ici. C'est comme si ici, il allait y avoir un appel pour éviter justement ça et ça. Le sacrifice, euh, les problèmes, la violence, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je sens qu'on est mal parti au niveau de ces élections. Mais vraiment. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer Pardon. Alors, ici, il y a le passé et le futur. Bah, le passé, on n'en veut plus. Et on veut aller vers quelque chose de nouveau. Hein, vous avez ici. Et même, les, le peuple français est même prêt à se battre pour aller vers le futur. Bon, ok. Ok. On a encore les histoires. Alors, tiens, on a encore les histoires de politique sanitaire qui ressort. OK. Et les questions d'institution, de justice. Pourquoi ça vient, ça vient ici Ça, on va voir ce que c'est, je ne sais pas. Pourquoi ça sort Le temps. Ah ouais, en plus. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les histoires de contraintes sanitaires qui vont être levées juste avant les élections, j'ai l'impression. Bon. Je, je, ça sent la manipulation, tout ça. Je sens vraiment, vraiment euh, que tout ça est mis en route pour nous faire encore accepter un candidat dont on ne voudra pas. Et du coup, il va y avoir ici un appel pour changer les choses. Hein, vous avez ici le papillon et la justice. Ça va pas bien se passer, non. On va encore remettre une carte. Alors là, on demande conseil à des gens qui sont puissants. Je, je me demande si... Euh, alors, je ne sais pas si c'est possible, mais hein, si le, le peuple français ne va pas demander un candidat euh, personnel. Alors, ne me demandez pas comment, j'en sais rien. Ça vient de me venir à l'esprit. Hein. On demande l'aide à quelqu'un de puissant. Je ne sais pas. On ne peut pas avoir le candidat du peuple, non, c'est pas possible. Hein Pourtant, on... il y a quelque chose un peu dans le genre là. Hein Est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'autre, un candidat surprise ou quelque chose comme ça ouais, C'est caché tout ça. Hein c'est caché encore. Voilà, et de nouveau, <rire> encore la pêche. Là, là, c'est caché et là, c'est pareil. Bon. On va essayer de refaire un jeu, parce que là, c'est quand même curieux. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, vraiment. Alors. Est-ce qu'on va avoir un candidat ou une candidate qui va être élue On va regarder ce qui sort. Hein, ce qu'on peut avoir comme détail Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre là. Hum, bon. La chambre à coucher, c'est euh, plutôt quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est mis à part, qui s'est mis en repos aussi. Ouais. C'est la désaffection, ça. C'est la désaffection. Alors, de, de, de, de, de certains candidats, justement, ou euh, le fait qu'il manque des candidats. Il y a quelque chose comme ça, hein, avec l'ombre. L'ombre et le lit, ça me fait penser à ça. Hein. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur ces fameuses élections On va prendre trois cartes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça, ça m'embête beaucoup, beaucoup. Hein. Vous avez qui c'est, celui-là hein C curieux, c'est c'est vraiment curieux. C est, c est, c est, si il se représente pour moi, ce sera pour laisser la place à quelqu'un d'autre. J'ai toujours cette sensation là, moi. Mais c'est voulu. Hein. Voyez, l'autre personne qui attend dans les ténèbres là. Et là, la rose, c'est euh, c'est un cadeau, mais il y a des épines. Donc c'est un peu un cadeau empoisonné quelque part. Il sera fait à une femme qui, de toute façon, ne saura pas euh, prendre des bonnes décisions. Je vous dis, il veut laisser la place à cette femme-là. Ouais, mais lui, il va avoir un problème. Hein un gros problème, même. Voyons, voyons. Essayons d'y voir clair, justement. Alors... J'avais dit, soit il ne se représente pas, ou si il se représente, il ne sera pas élu. Bon, supposons qu'effectivement, il soit assez fou pour se représenter. Eh bien, si jamais il le faisait, de toute façon, il aura un gros problème, là et là. Et, de toute façon, ce serait une femme qui serait élue. Donc, quelque part, il serait sacrifié comme un pion. Bon, et qu'est-ce qui se passerait après ah ben C'est bien une blonde hein, qui ressort. Hein. Bon, pas ben, lui de toute façon, il finit. Ouais, et ben je vous dire les gens, ils seraient pas contents. Hein. Vous voyez là, la dame, elle fait vraiment la tête. Donc, si jamais il y a quand même une blonde qui passe, quelle va être la réaction des gens ben, Ils vont être, ils vont demander euh, euh, nettoyer tout ça. Vous voyez, la cascade d'eau, pour moi, c'est quand on, on a envie de, de, de tout nettoyer. Ouais Les gens, ils ont besoin d'un renouveau. Hein. Ben, alors, j'ai dit la, la, la réaction des gens. Est-ce qu'ils accepteraient qu'on ait, par exemple, la pécresse, là ou une autre blonde, hein, ça peut être aussi marine, mais je sais pas pourquoi, je la sens pas trop. elle. Alors ça, c'est vraiment bizarre, parce que c'est comme si, en fait, on allait créer autre chose ici, avec un arbre. Il va y avoir autre chose. J'ai du mal à savoir comment ça va se faire. Là, il y a un danger. Et encore un danger. Oui, ça on est d'accord. Mais ici, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus positif. Ouais, il y a des histoires de corruption. Hein. Bon. Ok. Bon, pour l'instant, j'en saurai pas plus. On que je vous fasse un tirage par la suite. Mais euh, je le ferai d'ailleurs. Hein. Mais là, hum, ce que je sors ne me plaît pas. J'avoue que la désaffection de Philippot est un coup dur pour beaucoup de Français. Et puis, euh, si Mr Z, il n'arrive pas à avoir ses parrainages, et bien il y en a d'autres aussi qui vont être euh, <rire> qui vont être bien embêtés. Mais tout ça, c'est stratégique et c'est voulu. Hein. C'est fait exprès. Hein. C'est-à-dire qu'on nous balance des candidats comme ça, qui peuvent éventuellement porter l'espoir d'un changement. Et puis après, hop, on veut les retirer à même pas deux mois des élections. C'est fait exprès. Bon, voilà. Donc, ce sera le mot de la fin. Donc, euh, ben, je pense que moi, les... personnellement, je, je crois que les Français n'accepteraient pas ça. Je n'ai pas exactement vu euh, la réaction des gens. Mais c'est comme si, quand même, euh, il allait y avoir en vue autre chose. Il y a une esquisse de quelque chose de nouveau euh, qui pourrait grandir. Donc, vraiment, et de beaucoup plus positif. Mais alors, la façon dont ça va être amené, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore le... Euh, l'explication mais je vois ça comme ça voilà bon bah merci beaucoup d'avoir regardé et puis de toute façon nous bah on continue à se battre hein, comme d'habitude je vous fais la bise et je vous souhaite eh bien un bon début de semaine prochaine au revoir